Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la recette des tartes aux noix et caramel beurre salé. Pour cela il vous faudra de la farine, du sucre, euh, du, un œuf, hein, du beurre euh, doux et demi-sel, de la crème liquide 40 cl et différentes noix. Noix de pécan, noix de cajou, noix, noisettes, amandes, en fonction de ce que vous aimez. J'ai déjà commencé par préparer une pâte brisée, enfin mon mari. Euh, elle a été étalée et bien appuyée contre les bords euh, pour qu'elle adhère bien puisqu'on va la faire cuire à blanc, c'est-à-dire sans rien. Euh, beaucoup de personnes mettent des pois, des fèves, des, euh, des billes d'argile faites pour. Nous généralement on n'a pas de soucis, ça ne se soulève pas donc euh, je la cuis directement. Et donc la première étape, c'est une pâte, euh, j'ai dit peut-être brisée, mais c'est une pâte sablée, mais une brisée fonctionnerait aussi, ou une pâte feuilletée. Ensuite on met à cuire à 200 degrés et 10-15 minutes. Euh, là j'ai mis euh, 12 minutes, mais je partirai plutôt sur 15 minutes la prochaine fois. Après, euh, je laisse toujours une latitude parce que ça va dépendre de la puissance de votre four. Euh, même si des fois ils affichent 200 degrés, ou euh, 220 ce serait bien aussi, hein. Euh, des fois, ils sont plus puissants, ils chauffent trop, ils brûlent un peu. Euh, des fois, il faut un petit peu plus de temps de préchauffage. Enfin bref, euh, à voir. Donc là, on voit la tarte qui est cuite. Euh, je vais vous montrer un petit bord euh, en fonction de si vous aimez plus ou moins cuit, plus ou moins croustillant. Moi, je sais que j'aime bien la pâte bien blanche, pas trop cuite. Donc euh, là, ça me convient, euh, ça me convient bien. On va s'occuper du garnissage. Je vous ai passé cette étape en accéléré parce que c'est un peu long. Euh, je les broie pas avec un mortier, je les écrase un petit peu à la main pour briser les morceaux de noix. Les noisettes, je l'avais déjà fait de casser un petit peu au mortier, mais finalement c'est pas très intéressant. Donc j'ai mis des noix, des noisettes, des noix de pécan et des amandes. Ensuite, on va mettre le beurre à fondre avec le sucre. Euh, là, le sucre a été mis dans la casserole av avant le beurre, mais c'est moins pratique dans ce sens-là. C'est 250 g de beurre salé et 50 de beurre doux. Et euh, Je vous remettrai les quantités euh, du autre, je, des, des autres, je crois que c'est 600 g de sucre. Ah oui, c'est du caramel, hein, donc euh, du gras et du sucre. Euh, on va mettre à fondre. Ce qui est très très très important pour le caramel, c'est que tout le long, il faut vraiment touiller, touiller, touiller. Euh, ça ne doit absolument pas accrocher, ça ne doit pas euh, venir brûler, c'est vraiment assez, euh, assez sensible le caramel. Donc là je suis un peu en train d'écraser le, le beurre, mais euh, logiquement mettez le beurre avant le sucre, mais comme je préparais les, les ingrédients pour pouvoir euh, faire la vidéo, bah, on fait comme on peut quoi. Là, je vous montre, quand le beurre a fondu, on a cette texture, ça fait vraiment des paquets entre le beurre et le sucre. Ça n'a pas encore du tout, du tout, du tout commencé à caraméliser. Et on a ce type de texture. Et ça va être très long. Là, vous voyez que ça a déjà solidifié, ça a changé de couleur. Là, ce que j'ai choisi, c'est de faire un caramel très, très blond, euh, très léger en goût, très doux et aussi pas trop dur. Mais si vous voulez un caramel plus solide, ce qu'habituellement je préfère, mais bon, ça dépend des jours, ça dépend des envies, euh, il faudra le faire roussir plus que ça, euh, qu'il atteigne une couleur plus euh, caramélisée, plus prononcée. Une fois que vous avez la couleur un peu euh, désirée, vous mettez la crème liquide, ce que j'essaye de vous montrer là, c'est que c'est 40cl euh, de crème liquide, alors là, la plaque est, est toujours allumée, donc ça va commencer à bouillir, ça va très très vite euh, le lait la crème. Mais euh, on touche vite, on, on rattrape le, le truc. Encore une fois, ça doit surtout pas accrocher, surtout pas cramer. Ne vous inquiétez pas pour la, la, la, la texture qui est encore un petit peu euh, euh, non homogène. C'est pour ça que je suis passée d'une cuillère en bois aussi au fouet parce que là, il ne faut surtout pas que ça vienne biphaser euh, ou, euh, ou brûlé, ou attaché, ou quoi que ce soit. Là, on a des quantités assez importantes. Hein. Euh, cette pâte, elle sert aussi pour faire du... de la pâte à tartiner au caramel, c'est super bon. Et c'est encore un cadeau de, de Noël ou d'hiver assez sympa à faire. Fait une pause séraphin sur le frigo, parce que c'est long et qu'on en avait bien besoin. Voilà, donc là vous voyez ça a un petit peu moussé, la texture a changé, et on a cette, vraiment cette notion de, de caramel, ça commence à faire des filets au niveau du fouet. Et ben justement c'est aussi ce qu'on recherche. Quelque chose de plus crémeux. Alors, comme je vous l'avais dit, là c'est un caramel qui est vraiment très blanc. Il est pâle, euh, il est léger, voilà. On voit, il est pas, ça ne fait une, pas une grosse pâte. mais attention, de toute façon, quand il va refroidir, il va beaucoup plus se figer, il va, il va faire comme s'il s'épaississait, il va se figer. Euh, mais on peut le faire plus, beaucoup plus foncé que ça. Et donc là on vient verser, c'est l'étape finale après c'est fini, il n'y a plus qu'à laisser refroidir, mettre au frigo pour que ça prenne. On vient verser sur la, la tarte, sur les noix euh, variées qu'on avait préparées auparavant. Ce que je vous conseille c'est de ne pas verser tout d'un coup parce que vous risquez d'avoir un gros trou là où vous avez versé parce que ça va déplacer les noix. On vient verser délicatement en bougeant un petit peu. Et euh, c'est là que vous voyez l'importance, à la toute première étape, d'avoir bien poussé la pâte sur les bords, et de l'avoir bien fixée, parce que sinon la pâte se euh, serait rétractée, et bah, ça coule, donc on ne peut pas mettre d'épaisseur. Ce qui est quand même un peu dommage. Là, ce qui reste dans la casserole, on va le mettre dans un pot et ça fera une pâte à tartiner pour les petits déjeuners, les goûters, etc. Donc là je vous montre un petit peu ce que ça donne, les noix dépassent, et puis bah, après il n'y a plus qu'à déguster. Euh, ça c'était une fois où j'avais fait un caramel beaucoup plus sombre, et puis bah, bon appétit